Alors, bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter euh, notre plateforme Agrilog, donc essentiellement un outil pour vous aider dans la gestion de l'entreposage de vos graines. Pour ce faire, euh, vous avez juste à vous diriger vers notre site web, donc agrilog.ca vous cliquez en haut ici à droite sur « se connecter ». Vous allez atterrir sur l'espace pour se connecter, vous rentrez votre courriel votre mot de passe et se connecter. Donc, quand vous arrivez sur la page d'accueil, vous allez voir votre site d'entreposage, vos silos, avec les pastilles qui indiquent chacun de vos silos, l'état de la ventilation. Euh, ensuite, vu qu'on a euh, l'adresse de la ferme, on, on voit sur Google Maps là, votre, votre site, puis euh, on est capable d'aller chercher les prévisions météo géolocalisé. Vous avez ici sur un, un zéro, ben, de, en ce moment, à l'heure actuelle, il est 7 heures, euh, et jusqu'à dans les deux prochains jours, les prévisions météo pour votre site. On a vu dans, le, dans, la, dans la capsule précédente euh, les courbes d'équilibre des grains. Ici, ce qu'on voit dans le graphique juste en dessous, vous avez l'humidité le, du grain d'équilibre. Avec les prévisions météo euh, qui ont été transformées justement avec les, à l'aide des euh, les courbes d'équilibre. L'idée, c'est que quand vous allez voir les courbes pour vos deux types de grains descendre euh, en dessous de la barre verte, donc vous allez avoir un effet asséchant. Donc, okay. euh, si vous voulez sécher du grain, votre grain, parce qu'il est un, légèrement un peu trop humide, quand le, le, la courbe va être en dessous de la barre, ben vous allez pouvoir diminuer l'humidité de votre grain. Là, en ce moment, les conditions sont, sont très humides. Donc, si, on part, si vous partiez votre ventilateur, vous seriez en train d'humidifier votre grain. Puis, si jamais la courbe reste stable sur la, la barre verte, vous allez pouvoir ventiler tout en gardant votre, votre grain au bon taux d'humidité. Ici, on a les deux prochains jours. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller régulièrement sur la, sur la plateforme agrilogue. Puis quand vous voyez que les conditions vont être propices, ben là, vous pouvez juste euh, vous pouvez aller sur votre, euh, sur votre site physiquement, partir de la ventilation. Et puis euh, quand vous voyez que ce n'est plus adéquat, ben là, vous avez juste à arrêter de, vos, vos ventilateurs. Donc pour ceux qui aimeraient euh, avoir accès à la plateforme, ben, c'est simple. Vous allez sur agrilogue. Dans nos produits, plateforme Agrilogue, descendez ici, un petit peu plus bas, s'inscrire gratuitement. Vous cliquez ici, il y a une page qui va s'ouvrir, vous allez juste avoir à remplir les champs. Et puis, euh, dans le fond, vous allez avoir votre propre site avec euh, bon, votre adresse, vos prévisions météo, vous avez juste à indiquer le nombre de silos que vous avez. Comme ça, vous allez avoir le bon nombre de pastilles. Puis, euh, vous allez avoir justement des fonctionnalités associées avec vos silos là, pour comme, gérer les inventaires, euh, être capable d'avoir euh, un historique de ventilation pour chacun de vos silos, et plus encore. Donc, vous avez des questions, n'hésitez pas à nous joindre. Vous pouvez me contacter avec euh, l'adresse et Puis, euh, je vous dis à la prochaine. Passez une belle journée.